J'ai testé le dernier téléphone de Samsung, le Galaxy S23 Je l'ai pris en main, bien entendu je l'ai amené un petit peu dehors pour prendre quelques photos Bref, j'ai regardé tout ce qu'il pouvait faire Et dans cette vidéo, je vous donne un petit peu mon impression sur ce téléphone Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas Je vous mettrai quelques petites vidéos annexes à ce test Directement sur ma chaîne secondaire spécialisée sur les smartphones Je vous mettrai bien entendu le lien en description Le test du Samsung Galaxy S23, c'est parti, c'est maintenant Commençons par regarder le design de ce beau Galaxy S23 Et bien entendu, lorsqu'on a un nouveau smartphone, surtout lorsqu'il est beau, on recherche tous un moyen de le protéger De le protéger tout en gardant du style Et c'est pourquoi aujourd'hui Casify sponsorise cette vidéo Si vous ne connaissez pas Casify, c'est l'endroit parfait pour avoir des coques de protection pour vos smartphones Et pas n'importe quel type de coque de protection, des coques stylées personnalisable et surtout qui protège vraiment votre téléphone. Chez Kestify, vous allez trouver différentes coques, notamment la coque Impact et la coque Ultra Impact. Composées de leur matériau éco-choc au motif torsadé, la version Impact va vous permettre un amorti qui va permettre de résister aux chutes jusqu'à 2,5 mètres. Quant à la Ultra Impact, va aller jusqu'à 3,5 mètres. Tout est pensé pour bien protéger vos smartphones, que ce soit chez Samsung ou sur d'autres marques. Mais bien entendu si vous recherchez aussi des verres de protection d'écran, Castify en font. Au-delà de la qualité, ce qui fait aussi la force des coques Castify, c'est aussi la multitude de choix. Vous allez pouvoir accéder à un personnalisateur. Moi, j'ai par exemple ajouté MIDI sur cette coque. Personnellement, je suis plus du style coque assez sobre, noire ou transparente. Mais vous allez pouvoir vraiment trouver des collections très créatives et pleines de couleurs. Je vous invite à aller cliquer sur le petit lien en description pour voir la multitude de coques et d'accessoires, comme je vous le disais, des protections d'écran, mais aussi des cordons pour smartphones que Castify vous propose sur leur site. Et bien entendu, un petit code promotion s'affiche ici et sera écrit en description. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, regardons de plus près le design de ce Galaxy S23. Au niveau du design de ce Galaxy S23, Samsung nous propose quelque chose de sobre, d'assez compact et de très maniable. Le Galaxy S23 est disponible en 4 coloris, lavande, crème, noir et vert. Vous pourrez aussi trouver deux coloris exclusifs sur le site Samsung Qui est un coloris lime et un coloris graphite Au niveau des dimensions, le S23 mesure 146,3 mm par 70,9 mm Avec une épaisseur de 7,6 mm, ce qui est assez fin Il va embarquer un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 2340 par 1080 pixels C'est un écran bien entendu AMOLED disposant du HDR avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz. On retrouvera un petit poisson en haut du téléphone pour la caméra frontale, sur le côté droit on trouvera le bouton pour verrouiller et les boutons volume, puis sur la tranche basse, le haut-parleur, le port de carte SIM ainsi que le port USB-C. A l'arrière on va retrouver différents capteurs photo, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels un capteur grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra un zoom optique x3 et un zoom numérique x30 le capteur selfie quant à lui est un capteur de 12 mégapixels la coque arrière est très design très jolie le cadre de ce téléphone est en aluminium le verre est un verre Gorilla Glass Fictus 2 et la résistance à l'eau de ce téléphone est du ip68 vous retrouverez ce téléphone à partir de 959 euros maintenant parlons un petit peu de ses caractéristiques techniques oui car bien entendu Samsung a mis à jour hein, les caractéristiques techniques de ce téléphone en lui offrant plus de performance. Les Galaxy S23 et S23 Plus intègrent le nouveau processeur ultra puissant. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. C'est le plus rapide jamais embarqué dans un smartphone Galaxy. Il va permettre d'avoir une expérience vraiment très fluide hein, dans la vie de tous les jours, mais qui va vous permettre aussi d'aller jusqu'à faire des sessions de gaming sans aucun souci. Au niveau des stockages, vous aurez une version 128Go et 256Go. Et au niveau de l'autonomie, il embarque une batterie de 3900 mAh, ce qui, d'après Samsung, lui permet d'avoir une autonomie en lecture de vidéo jusqu'à 22 heures. Je vous dirai bien entendu qu'il en est de l'autonomie un petit peu globale juste après dans cette vidéo. Je vous rappelle l'étanchéité IP68 et voilà à peu près euh, ce qu'il en est des cas caractéristiques techniques de ce téléphone. Maintenant on va regarder un petit peu plus la prise en main, hein, comment on navigue dans le système d'exploitation, ce que ça donne au niveau photo, au niveau vidéo et au niveau performance sur le terrain, puis autonomie, bref c'est parti pour la suite du test. Parlons maintenant un petit peu de l'interface de ce Samsung Galaxy S23. Tout d'abord on va être sur un téléphone Samsung très simple à prendre en main. On va retrouver tous les avantages de l'interface One UI qui va nous permettre d'accéder à des applications de manière simple, intuitive. Concernant la navigation dans ce téléphone, vous allez pouvoir swiper de haut en bas pour avoir tout ce qui est notification, tout ce qui est raccourci, bref, du pur Android. Ensuite, vous allez pouvoir swiper de bas en haut pour avoir le launcher d'application, afin de pouvoir lancer facilement une application que vous avez téléchargée ou non. Parce que oui, vous allez avoir le Galaxy Store et le Play Store afin de pouvoir télécharger des applications directement via le Galaxy Store ou via le Play Store. Ensuite, vous allez bien entendu pouvoir personnaliser votre écran d'accueil. Vous restez appuyé dessus et là, vous allez pouvoir changer le thème, le fond, le style, ajouter des widgets, etc. Par exemple, dans thème, vous allez retrouver différentes type de thème plus ou moins coloré on peut en choisir un très coloré ou pas coloré un populaire un pas populaire un de base ou pas de base vous allez pouvoir cliquer et changer ça vous allez pouvoir aussi changer bien entendu vos fonds d'écran que ce soit fait par l'éditeur par samsung ou non personnaliser vos icônes bref vous allez pouvoir aller assez loin dans la personnalisation vous aurez aussi la possibilité de changer les fonds d'écran directement sans avoir à personnaliser directement le thème là vous allez pouvoir aussi personnaliser en ajoutant sur ce fond d'écran quelques informations, en changeant l'heure, le style, etc., etc. Vous pourrez choisir d'avoir d'activer ou non le mode sombre et vous allez aussi pouvoir, après, je vous montre directement, ajouter des widgets comme on peut trouver hein, sur les euh, Samsung. Vous allez pouvoir par exemple ajouter un widget météo l'ajouter le mettre où vous voulez et le déplacer bref la personnalisation est très bien faite et sans limite vous allez aussi pouvoir aller un peu plus loin dans la personnalisation directement en allant dans les paramètres et là vous allez pouvoir gérer tout ce qu'on a vu bien entendu mais vous allez pouvoir aller dans fonction avancée pour donner aussi une personnalisation au niveau des mouvements et des gestes vous allez pouvoir appuyer sur lever pour activer afin d'activer l'écran lorsque vous levez le téléphone vous allez pouvoir aussi si vous allez un peu plus loin, gérer les notifications flottantes, si vous voulez que ce soit en bulle, activer ou non, afficher le pourcentage de batterie. Bref, pas mal de petites options qui sont assez sympas. Vous allez pouvoir aussi aller directement dans « touches latérales pour personnaliser aussi le bouton des touches latérales. Et dans « Labs », si vous voulez, gérer le multi-fenêtre pour toutes les applications, etc., etc. Grosso modo, on est quand même sur un téléphone facile à prendre en main avec toutes les particularités qu'on connaît de chez Samsung, avec bien entendu toutes les applications Samsung, que ce soit le Galaxy Shop, euh, l'Internet, internet, Samsung Wallet, Galaxy Wearable, etc. etc. La possibilité de gérer euh, l'écosystème Samsung avec Samsung TV euh, ⁇ Smart Switch, Bixby, l'assistant vocal Samsung. Bref, vous allez avoir tout ce qui est relatif à Samsung et à l'écosystème Samsung. Concernant les performances de ce téléphone, on l'a évoqué un petit peu avant avec la nouvelle puce, le nouveau Snapdragon et euh, combiné avec la RAM, etc. etc. Vous allez pouvoir lancer n'importe quel jeu. Vous allez pouvoir... Simplement vivre avec le multi fenêtre sans aucun souci et ça c'est plutôt pas mal. Parlons maintenant un petit peu de l'autonomie et on va voir ensemble la partie photo et vidéo. Concernant l'autonomie de ce Samsung, tout d'abord avant de parler d'autonomie réelle, vous allez pouvoir aller directement dans les paramètres et aller dans batterie et maintenance. Ici, vous allez pouvoir avoir des informations sur l'optimisation de votre batterie, sur la mémoire utilisée, etc., etc., sur le temps disponible restant. En allant dans autres paramètres de la batterie, là, vous allez pouvoir activer certaines options qui peuvent être sympa pour améliorer votre autonomie, comme la batterie adaptative, le chargement sans fil, le chargement rapide, etc., etc., et bien entendu aussi la protection de la batterie qui vous permettra de limiter la charge à, 60... à 85% si vous ne voulez pas du coup abîmer votre batterie sur du long terme. Grosso modo, sur l'autonomie, l'autonomie réelle de ce téléphone, j'ai eu plusieurs types d'utilisation avec ce téléphone. Une utilisation un petit peu quotidienne en téléphone principal, une utilisation plus test, en essayant de le pousser au niveau gaming, au niveau utilisation pour regarder des films, etc. Et grosso modo, on va avoir une autonomie entre 1 et 2 jours. à pleine puissance, avec une utilisation vraiment soutenue sur la journée, on avait une journée complète, c'est-à-dire, moi, je me lève vers 5h30, 5h30, 6h du matin, et je me couche vers 23h, donc voilà, sur cette plage horaire euh, j'avais après eu besoin de le charger le soir je n'étais pas arrivé à 0% mais grosso modo vous peu importe l'utilisation que vous aurez avec ce téléphone il vous durera bien facilement une journée voire deux journées si vous avez une utilisation plutôt normale voilà maintenant voilà maintenant pour ce qui est de l'autonomie maintenant on va parler côté photo et vidéo Côté photo et vidéo, on a vraiment tout sur ce téléphone pour répondre à n'importe quel usage. Pour rappel, ce téléphone est composé d'un capteur selfie de 12 mégapixels, un capteur ultra grand tank de 12 mégapixels, un capteur grand tank de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, pouvant amener un zoom optique x3 et un zoom numérique x30. Bien entendu, vous allez voir sur les photos, hein, quand on va parler du zoom, euh, sur du x30, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'intéressant, mais... Au niveau sur un zoom x3, on s'en sort plutôt très bien. Grosso modo, en plein jour, aucun souci avec ce téléphone. Que ce soit sur des photos prises en portrait, sur des photos prises en grand angle, ou sur des photos un petit peu basiques, normales, on dégaine, on prend une photo, c'est tout simplement super. En plein jour aussi, le téléobjectif fait clairement le job. Il va nous permettre d'avoir un zoom sans trop détériorer la qualité de l'image. Niveau selfie aussi, on n'est que sur du 12 mégapixels, mais... Euh, ça fait aussi pas mal le job Bon, On aurait voulu peut-être En comparant avec ce qui se fait chez la concurrence Un capteur selfie qui pourrait aller un peu plus loin Mais bon, de nuit Le téléphone aussi va répondre à peu près à tous vos besoins Surtout avec le module principal bien entendu Lorsqu'on va essayer de faire du grand angle Et si on est dans une obscurité plutôt profonde Là ça va être un peu plus compliqué Mais c'est comme sur tous les téléphones Point de vue vidéo, rien à dire Ce téléphone a de quoi faire Vous allez pouvoir filmer en 4K vous allez pouvoir filmer du ralenti, vous allez pouvoir euh, gérer le taux d'image par seconde en fonction de vos envies et de la situation. Ce téléphone fera l'affaire si euh, vous cherchez un téléphone pour vous filmer pour les réseaux sociaux, mais même pour filmer des petits courts-métrages. Ça peut le faire, bien entendu. Pensez à une stabilisation mécanique car euh, on arrive à, avec la stabilisation du téléphone euh, sur quelque chose de très standard et voilà. On n'a pas de la magie. Voilà, grosso modo, pour ce Samsung Galaxy S23. Maintenant, parlons des points positifs et des points négatifs. Qu'en est-il maintenant des points positifs et des points négatifs pour ce Samsung S23 Le premier point positif pour moi, ça va être son design, sa prise en main. Globalement, on est sur quelque chose d'abouti, ce que l'on connaît bien hein, sur cette gamme S Galaxy S. Ce téléphone est très agréable à prendre en main, il est sympa, il est beau, bref, on l'aime. Deuxième point positif, ça va être sa nouvelle puce au niveau des performances avec cette nouvelle pub. Deuxième point positif ça va être aussi sa performance hein. Avec cette nouvelle puce euh, Snapdragon on est vraiment sur un téléphone Qui peut tout faire en multitâche Bref vous avez le téléphone parfait Quelle que soit la situation Troisième point positif ça va être au niveau de la photo Au niveau de la vidéo Ces modules photo vidéo sont vraiment très Complémentaires ils sont vraiment Au top bref on a ce que l'on veut Lorsqu'on achète un téléphone de ce type Alors maintenant qu'en est il des points négatifs Le premier point négatif je trouve c'est la petite augmentation De prix je trouve qu'on arrive quand même sur un téléphone assez cher aux alentours de 1000 euros après les augmentations de prix on les voit aussi chez les concurrents mais c'est quand même dommage parce que globalement le deuxième point négatif c'est qu'on a un bon téléphone, un très bon téléphone mais si par exemple vous avez un S22 il n'y a pas forcément de grosse évolution, on reste sur quelque chose de très bon mais pas forcément de très novateur sur ce modèle-là en particulier. Le dernier point positif, ça va être au niveau de la recharge. La recharge rapide, elle est que à 25 watts sur le modèle S23, ce qui est loin de ce que font certains concurrents. Donc c'est un petit peu dommage, on reste sur notre fin de ce côté-là, surtout que l'autonomie est plus que correcte. Voilà les amis pour mon test du Galaxy S23, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir les poser directement sur le Discord. N'oubliez pas vous retrouverez aussi en description le petit lien pour aller sur Casetify afin de trouver la meilleure coque, la personnalisée, la plus résistante pour vos smartphones, que ce soit sur un S23 ou sur un autre smartphone, merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt sur ma chaîne